Emmanuel Macron confirme qu'il ne cible pas Tebboune, mais l'état profond qui détient le pouvoir parallèle en Algérie. Crise diplomatique, le premier ministre algérien répond à Emmanuel Macron. Algérie France, une crise qui risque de durer, selon la presse algérienne. Emmanuel Macron confirme qu'il ne cible pas Téboune mais l'état profond qui détient le pouvoir parallèle en Algérie. Ce mardi 5 octobre, le président Emmanuel Macron s'est exprimé de nouveau sur les relations compliquées et houleuses actuellement entre l'Algérie et la France. Et le président français a confirmé qu'il ne ciblait pas le président Abdelmajid Aboune dans cette déclaration très virulente à l'encontre du pouvoir algérien. Emmanuel Macron a clairement fait allusion à cet état profond qui, détient les véritables clés du pouvoir en Algérie et interfère dans la gestion des dossiers les plus sensibles des relations franco-algériennes. Ce mardi matin, Emmanuel Macron a fait savoir à la radio française France Inter que sur les tensions entre Paris et Alger, il souhaitait l'apaisement. « Mon souhait c'est qu'il y ait un apaisement », a déclaré Emmanuel Macron à France Inter. Quatre jours après ses propos rapportés par le journal Le Monde très critique à l'encontre de l'Algérie. J'ai le plus grand respect pour le peuple algérien, et j'entretiens des relations vraiment cordiales avec le président Tebboune. Mais nous avons enclenché un travail, avec le rapport que nous avons demandé à Benjamin Stora, avec la jeunesse française et franco-algérienne. Et je continuerai ce travail, a affirmé encore une fois Emmanuel Macron. C'est la deuxième fois où Macron épargne Tebboune dans ses critiques en mettant en valeur ses bonnes relations avec lui. C'est la preuve que le locataire de l'Elysée n'a aucun problème particulier avec le locataire d'El Mouradia avec lequel les échanges et les relations semblent se dérouler dans un climat serein et sain. En revanche, Emmanuel Macron semble en vouloir particulièrement à ce pouvoir parallèle que ni Taboune ni aucune autre institution civile légitime ne peuvent contrôler encore en Algérie. Il s'agit de ce pouvoir militaro-sécuritaire qui pèse énormément sur le fonctionnement du pays et compromet ainsi la coopération entre l'Algérie et la France dans de multiples domaines stratégiques. Emmanuel, Macron a été finalement très sincère et franc dans ses propos rapportés le 2 octobre dernier par le quotidien Le Monde. Je ne parle pas de la société algérienne dans ses profondeurs, mais du système politico-militaire qui s'est construit sur ses 30 mémoriels, avait-il déclaré le 30 septembre lors d'une réception organisée à l'Elysée au profit de 18 jeunes Français issus de familles ayant connu ou vécu la guerre d'Algérie. On voit que le système algérien est fatigué, le Irak l'a fragilisé. J'ai un bon dialogue avec le président Tebboune, mais je vois qu'il est pris dans un système qui est très dur, avait encore ajouté le président français dont les propos n'ont pas manqué naturellement de susciter une vive polémique en Algérie. Mais en vérité, Emmanuel Macron brise un tabou que la majorité écrasante des Algériens voulait briser depuis 2020. Un taboulier aux prérogatives réelles de Taboune et de sa capacité à résister aux pressions de l'institution militaire, qui lui impose des agendas précis et troublants au risque de faire de lui un président fantoche. C'est avec cette Algérie occulte, opaque et informelle que le président français Emmanuel Macron ne veut, plus ménager, en raison de plusieurs différents géopolitiques majeures qui ont été largement expliqués et commentés dans les récentes révélations d'Algérie. crise diplomatique, le premier ministre algérien répond à Emmanuel Macron. Les propos récemment tenus par le président français Emmanuel Macron continuent de susciter des réactions en Algérie. Après le communiqué de la présidence de la République, à travers laquelle les autorités algériennes ont qualifié ces propos d'ingérence inadmissible, c'est au tour du premier ministre de réagir et de sa propre voix. Les réactions se suivent en Algérie après les propos tenus, le 30 septembre dernier par le président français sur le système algérien, qu'il a qualifié de politico-militaire, sur la colonisation et la nation algérienne continue de susciter des réactions officielles en Algérie. Après la décision d'Alger de convoquer l'ambassadeur de France et de rappeler son diplomate en poste à Paris, suivi par la fermeture de son espace aérien, aux avions militaires français, voilà que le Premier ministre Ayman Ben Abderrahman sort de sa réserve pour riposter à son tour au propos d'Emmanuel Macron. En marge de sa visite d'inspection dans la wilaya Doran le lundi 4 octobre, le Premier ministre algérien a affirmé que les dernières déclarations du président français Emmanuel Macron sur l'histoire de l'Algérie sont inacceptables. Ayman Ben Abderrahman a ajouté que l'Algérie ne saurait être affectée par des déclarations qui tentent de porter atteinte à son histoire et à ses racines. Nous n'accepterons jamais ce genre de déclaration, car l'Algérie est un peuple et une nation debout ayant marqué l'histoire. Il suffit de se référer à Imdgesen, Massinissa et l'émir Abdelkader, a souligné M. Ben Abderrahman. Algérie-France, une crise qui risque de durer, selon la presse algérienne. La crise entre l'Algérie et la France provoquée par des déclarations critiques du président Emmanuel Macron est appelée à durer, estime lundi la presse algérienne en soulignant le caractère inédit de cette brouille. Les relations algéro-françaises semblent déjà entrer dans une phase critique, 24 heures après la diffusion de graves propos tenus par Emmanuel Macron ce jeudi à l'Elysée, des mesures ont été prises, d'autres pourraient survenir incessamment. Entre Alger et Paris Règne désormais une crise inédite, écrit le quotidien le soir d'Algérie. Alger a décidé samedi le rappel immédiat de son ambassadeur à Paris, en réaction à des propos relayés par le journal Le Monde où Emmanuel Macron affirme que l'Algérie, après son indépendance en 1962, s'est construite sur, une rente mémorielle, entretenue par le système politico-militaire, et questionne l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation française. Dimanche, des sources militaires françaises ont indiqué qu'Alger avait interdit de facto le survol de son territoire aux avions militaires français en guise de riposte. Les propos de Macron continuent de susciter la colère et l'indignation en Algérie. Sa sortie plonge les deux pays dans une phase de tension qui risque de durer, estime pour sa part le journal Liberté. Jamais les relations entre les deux capitales souvent passionnées et passionnelles, compte tenu de la dimension historique, Culturelle et humaine qui lie les deux pays, n'ont atteint une telle détérioration, malgré les zones de turbulence passagères qu'elles connaissent, épisodiquement, fait remarquer ce quotidien. La crise s'installe, titre en une le quotidien francophone et éloitane qui estime que l'état des relations bilatérales entre l'Algérie et la France pourrait se compliquer davantage dans les jours à venir, vu que les propos en question, de Macron, continuent de susciter des réactions. La classe politique a également unanimement condamné les critiques de Macron, à l'instar du mouvement de la Société pour la Paix, MSP, principale formation islamiste en Algérie, qui a qualifié ses propos de déclaration de guerre à l'Algérie. Sur les réseaux sociaux, un hashtag appelant à expulser l'ambassadeur de France à Alger est parmi les plus partagés par les internautes algériens sur Twitter depuis dimanche.